c'est en train de changer. Euh, la nation métisse en général vit une crise au Canada. Oui, oui j'ai vu la ça. La nation oui. métisse de l'Ontario, euh, Métis Nation Ontario, ont reconnu euh, cet hiver six, nouveaux, six nouvelles communautés dans le nord-est de l'Ontario. Des gens qui se disaient Métis. Ils ont reconnu la Métis National Council a euh, refusé de reconnaître que ces gens-là étaient des métis, parce que les seuls métis ce sont les métis de l'Ouest, les anciens voyageurs et chasseurs de bisons. Donc, ils ont exclu euh, la nation métisse de l'Ontario de leur association. Et présentement, les nations métisses de l'Alberta, de la Saskatchewan, veulent également se séparer du ralliement national métis. Donc, ce qu'on va voir dans l'avenir, ça va être surtout des droits provinciaux. Le gouvernement va traiter directement avec les métisses des provinces plutôt qu'avec les métisses qui représentent les quatre provinces, euh, les quatre provinces de l'Ouest. Donc, il y a un grand changement qui s'en vient à ce niveau-là. Euh, euh, les affaires de culture, les, ça, le, vraiment, les, les métiers, euh, ils ont parti du, euh, du Québec. Là. Les voyageurs, c'était tous des Québécois, on va dire, euh, de la province de Québec. Et euh, ils, sont, ils ont travaillé, ils sont venus au, dans l'Ontario et, et à, au Manitoba. des voyageurs qui se sont mariés. Mais euh, culturellement, est-ce qu'ils sont pareils euh, ou euh, différents que les métiers de, de, de l'Ouest? Euh, encore là, il ne faut pas oublier, il y avait beaucoup d'Écossais aussi qui venaient des îles Orcades, Hortney Island, des Orcadiens qui étaient aussi des voyageurs. Donc, il y a des métisses écossais aussi dans l'Ouest. Euh, encore là, euh, encore là, si on joue sur la différence, la similitude, les voyageurs, ils travaillaient pour deux compagnies. C'était soit la compagnie du Nord-Ouest, qui eux, était à l'intérieur des terres, et la compagnie de la baie qui restait au littoral. Dans les années 1800, euh, début du 19e siècle, ils vont se livrer une bataille très féroce au cœur du continent, dans l'Ouest canadien, et c'est la compagnie de la Bédiction qui va gagner. Donc, elle va englober la compagnie du Nord-Ouest. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que les métis qui travaillaient pour les deux compagnies vont maintenant travailler uniquement pour la Bédiction. Et lorsque la Bédiction va vendre la terre de Rupert, qui est tout le bassin versant de la Bédiction, c'est un territoire immense qui couvre une partie du Québec, le, mmh. nord, le nord de l'Ontario mmh. et les provinces de l'Ouest, tout ce qui est le bassin, ils vendent ça au Canada. Et il y a juste dans l'Ouest canadien que les métisses vont être connues en tant que tels. Pour des raisons historiques, c'est qu'ils se sont rébellés. Ils ont fait une, ce qu'on appelle une rébellion dans l'histoire qui, en fin de compte, est une résistance. Ils ont résisté, ils ont fait un gouvernement provisoire. Donc, les historiens ont beaucoup plus écrit sur ces métisses-là, parce qu'ils sont entrés dans l'histoire avec une résistance armée. L'histoire se reproduit à Batoche après, en 1885. La même histoire se reproduit à Batoche. Donc, on avait des traces écrites. Tandis que les métisses qui étaient en Ontario, au Québec, ailleurs au Canada, on a très peu écrit sur eux. Il y a très peu de sources historiques qui nous permettent de connaître s'ils avaient une culture distinctive, qu'ils étaient c'est surtout une tradition orale que ces gens-là ont. Et ils savent qu'ils ont une identité distinctive, qu'ils sont différents des Canadiens français, oui. qu'ils sont différents soit des Franco-Ontariens euh, des, des, ou des Québécois, qui ne sont pas non plus, qui sont différents aussi des Indiens. Oui. Ils ne sont oui, ni oui. Indiens, ils ne sont ni Blancs, ils savent qu'ils sont d'ascendance mixte, qui ont de l'Indien dans la famille. Et souvent, c'est des communautés, c'est un milieu souvent régional, assez isolé, c'est des communautés très fortes qui se connaissent. Donc, depuis parler, ils ont vu qu'ils avaient, euh, ils partageaient ce même type d'identité de cette communauté-là à Sault-Sainte-Marie et ils ont voulu avoir des droits. Oui. On est de retour à CFRH 88.1-106.7 avec Denis Gagnon et on continue sur le même sujet. Euh, on continue, mais Denis. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on... On peut dire du Québec et euh, des, euh, des provinces maritimes et les métis, est-ce qu'ils peuvent changer ou que, comment ils pourraient euh, s'établir vraiment comme euh, identité métisse? Ben, déjà, il y a des groupes, il y a des communautés, il y a des associations qui, qui s'identifient comme métis. C'est à eux de, de, de, de, de, de s'organiser, oui. mais tu n'as pas besoin d'avoir des droits, selon l'article 35, pour être métisse. C'est peut-être ça qu'il faudrait comprendre et que c'est pas par le juridique qu'on peut arriver à être métisse. C'est une identité, c'est le politique. Donc, politiquement, ils peuvent s'organiser, faire des associations, aller chercher des membres. Il y a même un groupe au Québec qui ont, parti, euh, qui ont fait un parti politique autochtone, maintenant, pour les Premières Nations, les métisses, les gens d'ascendance mixte et même les gens qui sont faits, qui sont comme ça, une sympathie aux causes autochtones. Donc, politiquement, il y a, disons qu'il y a plus de possibilités de faire avancer les droits de ces groupes, de ces communautés qu'au niveau juridique. Parce que l'identité métisse, elle, elle est très complexe et elle peut être abordée selon différents angles ou différentes perspectives. On a vu tout à l'heure un peu une perspective historique. Il y a une histoire, une histoire un peu dominante, c'est celle des métis de l'Ouest, mais j'ai identifié environ cinq histoires rivales, cinq types d'histoires rivales au Canada, où les gens se disent métis et ils ont une histoire qui est différente de celle des métis de l'Ouest, et ils veulent que le Canada tienne compte de leur histoire, de leur ascendance. Ensuite, une perspective qui est politique. Quelles sont les relations entre le Canada et les Métis depuis la Confédération et même de la colonie avant la Confédération. Quelles sont les relations avec le politique? Comment politiquement on peut définir le Métis? Quels étaient les enjeux politiques qui touchaient l'identité Métis depuis environ, on va dire depuis les années 1820 au Canada? Ensuite, il y a une autre perspective qui est la perspective juridique devant les tribunaux ce sont eux qui vont faire des arrêts, obligeant le gouvernement à tenir compte de cette identité. Et donc, on a le, et on a aussi une perspective qui est la perspective culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une culture métisse? Il n'y en a pas une. Il y a peut-être une culture métisse avec un C majuscule, en tant qu'individu de, de euh, avec un descendant de communauté euh, d'ascendance mixte. Et il y a différentes cultures Métis, il y a des, des, des communautés, cultu, euh, des cultures métisses qui étaient pêcheurs. Si on prend à Saint-Laurent, au Manitoba, c'était des pêcheurs, ils faisaient de la pêche. Ailleurs, aussi dans les maritimes, beaucoup étaient des communautés pêcheurs. Ensuite, on a ces métisses chasseurs de bisons qui se voudraient les seuls métisses au Canada. Donc, cultu, territoire du Nord-Ouest, culturellement, c'est différent aussi. Ça ne les empêche pas d'être métisses, de se dire métisses. Donc, les perspectives historiques, culturelles, politiques, juridiques ne sont pas nécessairement interreliées. Parce que au niveau juridique, la définition du métis depuis l'arrêt Daniels en 2016, elle est très différente de la définition historique et culturelle des métis que donnent les métis de l'Ouest pour savoir qui est métis. Ils se veulent les seuls métis du Canada. Elle est différente de la définition historique et culturel des métisses, des territoires du nord-ouest qui sont passés par la rivière rouge et qui ont continué leur chemin avec les compagnies de traite jusque le long de, du mécanisé. Elle est différente des métisses du nord-est de l'Ontario et aussi de ceux qui sont dans l'ouest du Québec. Des fois, les, les mêmes familles sont séparées par euh, par la rivière des Outaouais et d'un côté, ils sont reconnus comme métisses en Ontario et leurs parents au Québec, du côté de la rivière, ne sont pas reconnus comme métisses et ça ne les empêche pas de partager la même identité. Est... Donc, c'est une, une identité qui est complexe, qui est à plusieurs niveaux, oui. qui peut être vue dans plusieurs perspectives, et c'est assez difficile à maîtriser. Parce que les gens, habituellement, ils ont une vision qui est historique, et s'imaginent que leur vision historique a préséance sur les autres euh, façons de caractériser cette identité. D'autres le voient uniquement de façon juridique et l'histoire et la culture n'ont rien à faire là-dedans. L'autre le voit de façon politique uniquement. Il faut essayer de relier ces différentes perspectives sur l'identité métisse et de toujours revenir à cette vision communautaire. Être métisse, c'est quelque chose qui est collectif, c'est une communauté. Ça ne veut pas dire que tu as du sang indien ou un ancêtre qui est amérindien. Ça ne fait pas de toi un métisse. Le métisse. Tu peux te dire métisse, mais ce n'est pas au sens communautaire dans lequel le Canada entend qu'est-ce qu'une euh, communauté autochtone. J'aimerais juste euh, saluer deux personnes à Hearst. Oui. Je voudrais saluer euh, Claudine Gauvin et Marc-André Longval. OK. On, on est de retour avec euh, Denis Gagnon, anthropologiste, professeur de l'Université du Manitoba, c'est Boniface. Euh, en conclusion, donnez-nous un peu de... on va dire de... Je ne trouve pas le mot là, exactement, mais on dirait que euh, la réconciliation entre l'Est et l'Ouest, ça serait comment, de, de ton opinion? La réconciliation entre l'Est et l'Ouest, disons qu'elle était. Il euh, y, y, y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé dans les années 2005-2006, lorsque Gabriel Dufault était euh, président de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, la plus ancienne association Métis au Canada, fondée au lendemain de, de Batoche. Donc, l'Union nationale métisse qui n'est pas reconnue par les Métis de l'Ouest, <rire> parce mm -hmm, qu'ils oui. parlent français. Parce que le français, oui, exactement. Oui. Oui. Et, euh, avec Gabriel Dufault, il, il avait fait une, un lien avec les Métis du Québec et qui était assez fort. Il y a eu quelque chose de très intéressant qui s'est passé à cette période-là. Mais, on dirait que, suite aux défaites juridiques, les métis de, de l'Est se sont un peu retirés, euh, d'une certaine façon. Ils sont un peu retirés et on est peut-être moins au courant euh, de quest ce qui se poursuit. Disons qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont inscrits dans ces associations-là espérant avoir des droits autochtones de chasse et de pêche. Il y avait beaucoup d'opportunistes. L'opportunisme n'est pas une mauvaise chose, mais c'est des gens que leur identité métisse ça a été... Ils ont une identité très rapide, toute faite en très peu de temps. Ils ont participé à une association, il y avait une, une arrière-grand-mère autochtone et ils n'avaient pas vraiment cette culture, quelque chose de culturel en tant que métis. Et c'est lorsque le juridique, ça a été un échec, c'est de voir qui sont ces gens qui se disent encore métis au Québec, dans les maritimes, en Ontario. Euh, dans la Colombie-Britannique, dans les territoires du Nord-Ouest. Et là, on a affaire à un noyau plus, euh, plus, si on pourrait dire, plus intéressant au niveau de l'identité. Euh, il y avait 30 000 personnes au Québec qui se disaient métisses à l'époque du jugement corneau. Oui. Aujourd'hui, combien qui en reste qui s'identifient encore comme métisses? Il peut y en avoir peut-être 4, 5, 6 000, je ne le sais pas. Et ces gens-là, ils ne le font pas pour des raisons qui seraient de... Opportunistes d'avoir des choix, de d'avoir des droits de chasse ou de pêche, ils le font encore parce que c'est leur identité. Oui. Ils savent qu'ils sont différents, ils se savent métisses et ils se reconnaissent dans cette identité pancanadienne. Il y en a également aux États-Unis, en passant, euh, qui ont des noms canadiens français, qui se disent métisses, qui sont pas reconnus par le gouvernement américain, sauf dans leur essence -là. Donc, ces gens-là, ils célèbrent leur identité, leur communauté, leur culture. Et c'est ça que, que je trouve intéressant et j'ai hâte de voir justement une certaine association qui pourrait émerger, plus, non plus pour des raisons juridiques, mais pour des raisons politiques. De faire valoir des droits, pas en allant en cours, mais en votant. En et va. à ce moment-là, si une population de 15-20 000 personnes qui se disent métisses, qui ont une association, si un parti politique et qui vont voter, les gouvernements, les votes, ça les intéresse beaucoup. Oui. Donc, ce serait une ouverture qui leur permettrait d'avoir des droits, d'avoir une reconnaissance en premier, d'avoir un certain poids devant le gouvernement pour avoir des. Si on veut une, une considération en tant que. Parce que de dire qu'il n'y a pas de métis au Québec, de la part du gouvernement, c'est quelque chose qui est un peu fendant. Mm -hmm. De quel droit ils disent ça? Avez-vous fait les études? Avez-vous tenu compte? Est-ce que vous avez fait des entrevues auprès de ces communautés? Moi, c'est ce que j'ai fait sur une période de dix ans. Quand il y avait des groupes qui se disaient métis au Canada, j'envoyais des chercheurs. Ils allaient faire des entrevues. On a plus de 300 entrevues. Et ces gens-là expliquaient qu'ils étaient. On a des traditions orales qui remontent aux guerres, aux guerres des, des années 1700. Les gens ont une tradition orale très, très forte dans les, dans les régions au Québec, au Nouveau-Brunswick en Ontario, et ces gens-là ont une histoire, mais elle n'est pas reconnue. Oui. Mais elle n'est euh... pas dans les livres, elle n'est pas reconnue, on n'en a pas tenu compte. Donc, moi, j'ai hâte de voir un peu ce réveil, ce réveil métis, non seulement, parce que l'Ouest nuit beaucoup à la cause des métis de l'Est. Oui. Les Métis de l'Ouest nuisent énormément à la cause des Métis de l'Est en disant qu'ils ne sont pas Métis. C'est oui, quel un... droit qu'on a le droit de juger de l'identité de quelqu'un? Oui, comme ça, là, il y a un gros, un gros débat avec euh, quelques personnes là, qui se passent là-dedans. Là euh, ah, oui, ah, oui, oui. Avez... Au, euh, au niveau, même au niveau académique, c'est très, très, oui. euh, très, très, très malsain. Il y a oui. un livre qui va sortir à l'automne. Le premier livre en anglais qui va être fait, « Qui défend la cause des autres euh, communautés métisses au Canada? » qui va être dirigé par euh, Michel Bouchard oui. de l'Université de la Colombie-Britannique. J'ai écrit un chapitre. Ça va être mon premier texte en anglais. Moi, j'ai toujours <rire> publié en français. Oui. Je suis au Manitoba, il faut que je me protège. Et les les métiers de l'Ouest ne lisent pas le français, donc c'est une bonne chose. <rire> <rire> ben, pouvez là, ça, va être, ça va être un livre qui va être intéressant et on a reçu une évaluation euh, hier de, de, de l'ouvrage qu'on est en train de faire et une évaluation qui dit que ça va être un ouvrage unique au Canada, qui présente une autre perspective sur l'histoire et la culture des métiers canadiens. Ben, ben, ben, ben, merci. Merci beaucoup euh, pour avoir participé à notre euh, programme aujourd'hui, puis euh, j'espère que vous, tu vas revenir nous, euh, nous parler. Très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et okay. Bonjour à tous les, les Franco-Ontariens qui nous ont écoutés. Ok, merci beaucoup.